Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui petite vidéo sur Paris pour vous montrer comment on va avoir un résultat cinéma très rapidement et facilement. Pour avoir un rendu cinéma ou alors professionnel, vous avez deux solutions très rapides et faciles à mettre en œuvre. La première c'est tout simplement le format de votre vidéo, c'est-à-dire passer dans un format cinéma, donc de 35, de 39, quelque chose qui est moins standardisé que le 16 neuvième, c'est quelque chose qu'on a sur euh, les téléphones, sur les appareils comme ça. Je vais pas m'attarder dans cette vidéo au euh, format parce que c'est pas le but ici. Vous avez deux vidéos que j'ai faites précédemment sur les formats... Euh, disponible sur ma chaîne donc je vous les mettrai euh, dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Et peut-être que j'en ferai une prochaine un peu plus travaillée. La deuxième solution que je vais vous présenter ici c'est de filmer dans un style d'image particulier. Je m'explique, vous avez sur tous les boîtiers la possibilité de régler ce qu'on appelle le picture control. C'est comme un filtre Instagram en fait qu'on vient appliquer sur notre image pour lui donner un effet. Par exemple on a l'effet standard qui est euh, basique à tous les appareils. Après on a tout ce qui est monochrome, on a également du pour du paysage, donc plus de contraste, plus de, de choses comme ça, donc des petits réglages. C'est comme un filtre en fait qu'on applique. Avant de continuer, si vous souhaitez avoir plus de vidéos dans ce style, donc avec des réglages cinéma, etc. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo, à vous abonner à commenter, parce que moi ça me soutient et ça m'aide en fait. Du coup voilà, c'est bien pratique les profils d'image monochrome, paysage, etc. Mais nous ce qu'on veut c'est pouvoir retoucher entièrement notre image au montage par exemple. Du coup, il existe un profil d'image très particulier qui s'appelle le log, donc logarithme. Alors le log, c'est vraiment un profil qui vous permet d'avoir une image la plus plate possible. C'est vraiment pas quelque chose pour regarder, c'est quelque chose pour travailler, vraiment. Ça va nous permettre, au montage, de donner une ambiance à notre plan, à notre séquence, et vraiment d'avoir le plus de détails possible. Je vais vous afficher deux images à l'écran, donc euh, celle de gauche elle a été filmée dans un format standard comme on a sur euh, les appareils et celle de droite euh, c'est filmée dans un format log, et puis ça a été retravaillé ensuite pour avoir rendu euh, comme on le souhaite. On voit tout de suite qu'avec le log, on a beaucoup plus d'informations dans l'image et surtout, ça paraît beaucoup plus naturel. Ce que je vous ai présenté, ce n'est pas exactement du log. Sur les petits boîtiers comme ça, entrée, milieu, de gamme, on peut pas avoir un vrai log. Mais on peut importer des profils qui s'en rapprochent énormément. Pour ma part, chez Nikon, ça s'appelle le Cineflat. C'est vraiment un format d'image. Vous allez voir, quand vous le mettez, c'est vraiment... Pas ignoble, mais c'est assez perturbant. Et ça permet vraiment de faire des miracles parfois. Bon, maintenant, on va faire un peu rapide. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour télécharger le Cineflat, avoir également euh, les deux vidéos sur le format, donc pour avoir des bandes noires, ça ne se dit pas. Une fois que vous avez téléchargé le profil, pour l'importer, c'est tout simple vous le déplacez sur votre 4SD, vous l'insérez dans votre boîtier, ensuite vous allez dans les réglages au niveau du Picture Control il va vous proposer euh, d'importer des profils et vous avez juste à sélectionner le profil que vous avez mis sur votre carte SD. Ensuite sur votre boîtier vous sélectionnez le profil donc Cineflat pour ma part et vous pouvez maintenant cadrer et faire vos réglages comme il faut. Attention l'exposition en log et ciné flat c'est extrêmement compliqué. N'allez pas exposer comme vous le sentez parce que ça peut vraiment ruiner vos plans. Je vous conseille de d'abord maîtriser bien comme il faut et ensuite vraiment de tourner tout ça en log en ciné flat. Parce que j'ai déjà fait des tests, il y a des plans ça passe très bien Et il y en a d'autres, j'étais sous exposé carrément ou surexposé Et je pouvais plus rien retoucher Donc vraiment, ça peut ruiner votre travail Donc faites-le si vous êtes vraiment fort La dernière étape ensuite, c'est de donner un style à votre image Et donc de la retoucher au montage C'est pas ce que je vais faire aujourd'hui Mais ça sera peut-être dans une prochaine vidéo En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le log vous a plu J'espère que bah, ça vous a donné envie de tester ce mode Et d'avoir un rendu un peu meilleur en tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de sujets sur euh, les réglages cinéma et poursuivre toutes mes prochaines vidéos. Allez, bisous